Okay, you <laughs> got it back in that position. Oh my god. I've been playing for more nigga more nigga. I'm just trying to get up nigga up nigga. Tell me why you want to talk nigga talk nigga. Are you trying to make me more nigga more nigga? I've been playing for more nigga more nigga. I'm just trying to get up Gang <sighs> members how that ah, it's your day, going, man. Your boy, name me back at the Channel. I got that video, man. Hello, gang members, man. Ah! Look, man. Look, man. Look, man. Titan Day 95 kg versus 58 kg self defense. YouTube Fight Club 34. How's your day going, man? Hope you guys are doing sexy, doing great. Make sure you subscribe. If you're not, please subscribe. Let's get to 200k, you know what I'm saying? Please join family, join the vibes, go in the comments, tell me some videos, to check out, tell me where you're from, let's stay sexy with it, and we're gonna keep going. All right. <clears throat> let's start. Let's see what it's talking about. <laughs> Damn, I actually got my hair vibrating. Oh, it's two different fights. Oh, it's a bunch of fights. Oh, Oh. <clears throat> oh du monde de KSW. Parnas, elle a dit Parnas. Pour ceux qui ne connaissent pas, présente-toi. Euh, champion du monde du KSW. Ok. 18 years old, 86 kilograms, 180 centimeter reach, zero combat experience. Okay, okay, okay. I think we got FC Barker, 18 years old or so, longest longer reach, 85 kilograms, zero combat experience, okay. Is that Logan Paul? That's Logan Paul, right? On J'ai l'impression que le blanc il est un peu plus de gabarit. Oh! Oof. Oof. Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh c'était très il a belle l'idée le hein. Ouais ouais. Oh <rires> Ça donne, ça donne. Bah là il a full garde. Hein. J'ai vraiment envie de le faire. le Quoi Attends, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Quoi il s'est arrêté Je mets sur la pause. On stop Ok. Un coup de coude Ah ouais. ouais c'est que c'est de de pas des pros. On en... crie C'est bon. Oh. Mais vois qu'ils sont énervés tous les deux quand même. You see they just charging at each other. <coughs> see when he brings it, he fight. He... Ooh ooh. J entends, j entends I longs le long legs. Punching, punching. Yeah. Ouais. Bah en fait, oh oh Oh no! <laughs> he, he just He just left his buddy there to take all the punches like come on son Ah even me I don't know how to fight I know that I know how to block my face That dude that white dude he definitely gets into fighting He got he got he got like uh potential Look now For Téka, birth. Koveroun, On est avec le, le vainqueur de la pro, de, de, du premier combat. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire Franchement. Tout est passé es es es uh... pas pas comme prévu, pas euh... <rire> euh, je suis content de moi, je suis content de moi. C'était pas mal hein, c'est Soulico Merci à vous pour la préparation, merci beaucoup du spectacle après moi. Il un peu les souffleurs, repose-toi, Bon les gars, on est avec Benjamin, celui qui a perdu le premier combat. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire Je suis déçu parce que je me suis très bien entraîné, mais voilà, ça arrive, la prochaine fois je reviens. Et je veux surtout te dire merci à l'école, c'est des... Je ne comprends pas My protein advertisement. Advertisement, I know. Bright TV. Take all the money. Bright taking all the money. Okay. This is Emmanuel Stein, At age 20 years old, 95 kilograms, 176 centimeters. He's just tough for nothing. Like, he doesn't have even have a long reach. Hands are short. Zero comeback experience. Zero fight. <laughs> <laughs> the dude that's fighting him can't even get over the barrier. What the fuck? Why would they put this kind of pressure to fight with him? Look at him. He looks like an actor with tattoos all the way down the sleeve. That's fucking crazy. That is fucking crazy. H33 58 kilograms. God damn! This dude was 70 something, 76 kilograms. This one is 58 kilograms and 162 centimeters. Oh my god, this is about to be dead. Look at the he's even dressed. Why would you want to do this for yourself? This is scary. Donc les gars, là, un petit a un combat un peu exceptionnel comme vous avez pu voir, il y a deux gabarits différents. Un gros poids lourd, un bagarreur de rue, euh, ce qui sait faire bien les gitons. Donc voilà, contre un mec, poids léger, mais qui sait faire seule défense. Il a dit je vais prouver que même on est poids léger, on peut maîtriser des poids lourds. C'est pour ça qu'il a pas mis le goal, il a dit je ne vais même pas mettre un coup avec les gants, c'est ça ou pas Comme vous avez expliqué, il y a un bagarreur de rue contre un pro de seule défense. Donc on va voir ce que ça donne. Est-ce que les gabarits, ça va en jouer si ça joue en quelle faveur Russia, I really understood that, but <laughs> because they have no experiences. <laughs> <laughs> he doesn't even have a... Oh, he has a fear of approaching I think. He has a fear of approaching him. Let's go, let's go, let's go, But you're less, less, less. Less, but you're less. You're still holding on to him. <laughs> même position. This Attends, attends, attends, attends, Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui, c'est ça qui, c'est ça qui on veut le voir. Oh. Il résiste il résiste, il résiste, il résiste, il résiste, il résiste. Ah ouais Ah ouais, il a résisté. Hein. Ah, ouais, il ah, il est chaud, il, chaud. il chaud. est C'est ce en fait. Ah ouais, c'est pas qu'il retourne. Bah. Je pense pas, il a, il a pris sa position. Il est ce cas-là. Il reste 40 secondes. Il est à deux doigts, il est tremblé. J'ai eu juste peur que Mathieu l'arrête un, un peu avant. Il est trompe. Oh non, Mathieu, arrête pas Il ne faut pas qu'il arrête Mathieu. Voilà, voilà, c'est ça, je suis là 10 secondes. Oh my god. Super J'aime ça, j'aime ça Ah ouais, elle est fatiguée Ah ouais, elle est morte I'm tired, tired that, that nigga. Ow! What the, the fuck? He wasn't expecting him. that. what going to do. What is do? He's going oh, to the He's He's ça va être ouf. Mais il avait dit, il a dit, je m'en mets 80 kg, 90 kg, je prends. Ouais, mais tu vois, il a dit, vas-y, trois combattants en même soirée. Donc je dis, vas-y, on va pour voir ce que ça donne. Ouais. Pour l'instant, et eh, tiens. Pour l'instant on s'en sort, ouais. sort. Pour l'instant, il s'en sort. Il faut qu'il passe, qu passe derrière. Mais franchement, bravo à lui quand même. Hein. Elle va passer oui, ouais, ouais, je pense. Ouais ouais je pense aussi. Là il est en train de gratter centimètre par centimètre. Là l'autre il, il, il, il, il appuie avec son poids. En fait sur le côté tu vois la jambe elle, elle est accrochée et passer sur le côté. Ouais. Ah regarde il dit que c'est bon en fait. Il est en train de le caresser. Il est, est ouais. chaud. Ouais. Il est sur de lui, il est sûr de lui. Je te jure. Allez, c'est. Là, c'est un combat qui est très intéressant. Ah, il a deux doigts le retourner. Il est en train de créer, ouais, franchement, ouais. Il est en train de créer l'espace pour attraper, je pense. Ah ouais, ouais, il a moins de force parce que lui il commence à fatiguer là. Tiens, à force d'être euh, crispé, ouais. <coughs> euh, voilà. Soutenir soudez les <coughs> combattants. <coughs> ok. Il a le back in that position! Oh my god! Il a le back in that position! Ouais mais il laisse pas le frapper, il est en train de, tu vois, dans tous les sens. Tu vois, dès qu'il lui tapait, il attrape son bras et tout. C'est pour ça qu'il était sûr de lui. Ah, Il y aura un il triangle. Il y aura un il triangle. Jamboye, t'as dit? Y aura-t-il que un triangle là Quand même ça se voit qu'il est assez sur de lui. Il manque un petit peu, je pense. Oh my god, he's holding him like this, like a bitch. Il arrive même pas à prendre les mains pour le Yo The big dude wasn't expecting The big dude needs to kick him away when he's running towards him. You leg, just push him back. Mal a la mano. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, Oui, mets mettre au milieu. Tu es venu, tu prouvé que pour toi, gabarit, ça ne veut rien dire. Tu sais que grâce à toi, tu as inspiré beaucoup de jeunes qui n'ont pas forcément de gros gabarits. Tu vas inspirer, d'avoir confiance en eux, parce que contre un mec bagarre comme ça, tu t'en sortis et tu as même gagné. Tu vois, ce que tu veux ouais, ou pas. Donc franchement, merci euh, d'être venu. Merci pour ton courage. Merci. Tu nous avais promis un peu ça et tu as montré. Une le... Je pense que c'est une leçon même pour nous tous, tous ces oui, grands oui, sportifs. C'est, vous savez, vous compre... je sais pas si vous, vous réalisez, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est juste incroyable, les gars. Je vais dire encore plus. Si vous voulez faire trois combats même même so même soirée, voilà, j'ai d'abord déjà fait un. On verra par la suite. Mais bravo à son adversaire aussi. Bah oui, il est sorti, que... voilà. Il est venu, il est arrivé. Malgré tout, il s'est donné. Donc, merci à son adversaire. S'il n'avait pas cet adversaire là, il n'aura pas pu montrer jusqu'à où il peut aller aussi. Exactement, Donc voilà. lui, lui, il avait, lui il avait tout à perdre, rien à gagner, moi j'avais rien à perdre. C'est vrai. J'aurais perdu, vrai. Je, ça aurait vraiment pu le mais j'aurais gagné là. Voilà, mais je vrai. pense qu'il n'y a pas d'excuses dans la vie, parce que quand ouais, on a ouais. des objectifs, quand on veut montrer quelque voilà, chose, on ça. peut le faire, c'est dans la tête. Donc voilà, on va laisser euh, des, des décisions par Mathieu, après on va laisser parole à toi et à l'adversaire aussi, ok Chute une blessure, vainqueur par TKO, deuxième round. William. les techniques de self-défense que je voulais montrer. Condition réelles pour moi... un plus technique. léger que se défendre contre un agresseur de rue. Un agresseur de rue, ça va être quelqu'un qui ne va pas être technique. On peut le voir dans plein de vidéos qu'il y a sur YouTube d'agressions, vraiment des agressions gratuites où la, la, la victime n'a rien demandé du tout. On voit que c'est des gens qui ne sont pas techniques. Vous avez pu voir que j'ai mis aucun coup, j'ai réussi à me protéger, j'en ai pris aucun. J'ai quelques coups pris. Quelques quand même. Voilà, j'en ai pris quand même un ou deux ici. Et je veux dire, j'ai rien pris au visage quoi. Si vous voulez apprendre les techniques que, que j'ai montrées aujourd'hui, c'est sur mon site internet sautodefendre.fr et ce sont des techniques de GT. So wow. wow, I underrated him. I underrated this, I si il perdait, il this, this Malheureusement, il a perdu, il s'est blessé à la main. Là, il est à l'infirmerie. Après, s'il a un mot à dire, il viendra devant la caméra. Toute personne I qui veut William, up. vous êtes les bienvenus. Comme on vous dit, dans YFC, il y a toujours de nouvelles choses. C'est incroyablement incroyable. Donc, vraiment, grand, grand respect à toi. Bon, les gars, on va passer au prochain combat. C'est parti. C'est pour boxer. C'est un petit peu. 18 ans. 73 kg, 190 cm, 1 combat. Ok. C'est un peu différent. Ok. Zazu. 23 years old, 75 kilograms old, 75, two combats. Why are they rushing? Islam Chedot 95, two combats. Okay, he got experience. You can see it on his face, too. C'est un Ok. Il a déjà fait quatre combats, je crois. Oh. Oh. Ok. Il a des combats. Oh. Wow. Oh, He has killed him! He has murdered him! He has caused him emotional damage! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Wow. Oh, my god. oh, <laughs> oh You saw that? You saw that? La il fois, pas vu. Je pas vu. as vu toi That left hand, bro. He's Russian. This Chechen niggas, bro. They fight like a monster. Look at this nigga, middle of the blessure de farès le combat est un nos conteste <cute> et <Once powder out> il y aura une revanche. Après avoir regardé les ralentis, on peut toujours pas savoir si c'est un doigt ou c'est un coup. Donc pour pas trop s'avancer, on va faire une revanche c'est mieux. Moi je m'en veux parce que en fait je sais pas trop ce qui s'est passé dans la foulée d'action, l'adrénaline, tout ça, je sais pas. C'est pas bénin, c'est pas rien et du coup bah voilà un rejoint. Vraiment respect à toi et à la revanche on verra tout. Et les gars maintenant on est avec Fares, d'après lui il a pris un doigt dans l'œil donc ça veut dire il va donner sa version. J'ai sorti il m'a mis un coup mais il m'a mis euh, le doigt. Il a pas fait exprès, c'était pas mon terme mais il m'a mis quand même un doigt dans l'œil. Là j'ai une petite coupure, on a vu une voix longue avec le docteur. Donc euh, voilà, pour bon, une éventuelle revanche euh, je partais. Bon les gars on va passer nah. au prochain combat. Nah. C'est parti. Ok. I think I've seen this Wait, oh, what was that? How many? Zero combat, 80 kilograms, and I have a 75 before. Okay. 18 years old, 187. Okay. <laughs> <laughs> I hope he gets his ass look. So shoes, this is boxing. Oh oh! Il Les on a Ça ne pas jusque-là normalement. Vraiment. Vraiment, ça ne pas, c'est très bien Oh oh oh oh oh OK Je pense qu'il va le manquer un sens. Oh oh oh oh oh oh Oh my god, oh my god. Oh, okay, okay. Oh, okay. Why they doing each other dirty like this? Oh, see they got good defense. They put their head put they putting their hands up. Oh, oh! Come on, he's swinging like a bitch. Oh, let you let you He didn't stay in the middle, man. This, this match is boring. <laughs> God damn! How nah, he doing? It. He don't wanna do it. La bière Oh my god Ouais franchement il choisit bien le niveau. Ouais, ouais franchement ouais. Parce que là il a changé plus plus. He's killing this dude. Oh my god, oh my god. Bloody oh. Oh. Oh. oh. One more point on it. Oh. Axel, C'est Axel Les gars, on est avec Axel, le vainqueur de ce combat-là. T'as certainement des choses à dire. Ben, bah, tous Tactical Fight Team. Suivez-nous parce qu'il y a de la bagarre. Ils sont là aussi, un professionnel, en un amateur, pardon, en MMA. Et là, je vais me lancer en barnacle, donc rester connectés. Ça va pas te taper fort. Le shérif est là. <rire> non, franchement, félicitations, très beau combat. Au début, ouais. il a été dominé et euh, après, bah, retournement de situation, il a dominé. Il a yeah. euh, La bagarre, donc. La bagarre, c'est la bagarre. Ouais. Félicitations à toi. Merci, c'est cool. Bon, les gars, on est avec Denis, euh, celui qui a perdu le combat. Bonjour. Man, put your shoulders down, nigga. En fait, j'étais malade, en fait. You got your ass. Oh, he's still bleeding. Oh, this, this is an embarrassing one. video. This, this is embarrassing. Look at how is looking at him. Non, franchement, il n'a pas à être déçu parce qu'il est resté jusqu'à la fin. Et contrairement à ce que la plupart font lorsqu'ils sont assis sur le foin, il ne s'est pas jeté en arrière pour gagner du temps et arrêter le combat. Il est resté. Il a subi les coups. Il a perdu, malheureusement. Pourquoi pas revenir Félicitations à toi. Franchement, respect. Et maintenant... Burger, burger, burger. That shit just got me hungry. But Hey, man. That was a beautiful video. That was, let's take it away from this burger. That was enough from his face, too. Okay, yeah, we can laugh at this. But, hey, man. Gang, gang, gang. That was amazing. That was beautiful. That was hard. You know what I'm saying? I definitely enjoyed every second of that video. He killed it you Guys, enjoyed it, man. If you're new, please subscribe. Tell me some videos to check out in comments, okay? I'm high. I love you guys. I'll see you in the next video. All set. Let's get to it. Okay. Oh, I think I drank too much. What? Well, I think I like that. I think I drank too much.